Voici Blockly, présentation du menu des blocs de codage, Volet conduire. Alors, nous voici maintenant dans une page vierge de programmation pour euh, me permettre de vous présenter le menu des blocs de codage qui se trouve à votre gauche. Alors, dans cette capsule, je vais commencer avec les blocs conduire dans le menu juste ici. Alors, les blocs du menu conduire vont permettre à Dash de se déplacer alors, je vais vous les sortir et vous les présenter par la suite. Alors, tout d'abord, les blocs vers l'avant. Et vers l'arrière, vous allez voir que ça va être la même chose. Alors, c'est les blocs qui permettent à Dash d'avancer et de reculer. Alors, vous avez deux euh, options de contrôle pour ces blocs. Alors, la distance que Dash va parcourir, minimum de 10 cm et un maximum de 1 mètre. Ainsi que la vitesse à laquelle il va se déplacer de très lentement à très vite. Euh, je tiens euh, à vous aviser ici, faites des tests avec vos élèves en classe, vous allez voir que lorsque Dash va trop vite, donc à partir de vite et de très vite, euh, la distance parcourue peut devenir inexacte parce que Dash euh, s'arrête subitement, ce qui fait que parfois il manque euh, quelques centimètres là euh, pour réussir à obtenir la distance souhaitée. Donc, quand vous avez besoin de travailler de façon précise au niveau de la distance, je vous suggère d'y aller avec les vitesses normales, lentement ou très lentement. Alors, pour le bloc vers l'arrière, c'est la même chose. Alors, on a encore les distances à parcourir et les vitesses de déplacement. Alors, pour les blocs tournés, vous en avez trois. Le premier tourné à gauche, alors, il va être... Conçu de la même façon que pour tourner à droite, c'est que vous allez voir les angles euh, pour retourner Dash là, avec les mesures en haut. Même chose pour tourner à droite. Voilà. Et tourner vers la voix va permettre à Dash de se retourner euh, vers la personne qui s'adresse à lui. Donc, les petits micros que je vous avais présentés là, autour du cou de Dash, c'est à ça qu'ils servent. Donc, ils vont détecter de quel endroit vient la voie? Et d'âge va se retourner vers cette voie-là. Alors maintenant, le bloc « Arrêter les roues ». En fait, c'est un bloc qui fait ce qu'il dit. Il n'y a pas de présentation euh, plus complète à faire au sujet de ce bloc. Et le dernier bloc, « Configurer la vitesse des roues ». Alors ce bloc-ci va vous permettre de euh, modifier les options là, des roues, mais de façon... Euh, Simultanée mais indépendante. Donc, par exemple, je peux décider que la roue de gauche va reculer pendant que la roue de droite va avancer et changer la vitesse. Donc, dire celle-ci va aller, euh, la gauche va aller lentement pendant que celle de droite va aller très vite. Les deux peuvent aller à l'avant et je peux encore changer la vitesse, etc. Ce qui va permettre à Dash de se déplacer de façon différente euh, des blocs, là, retourner, avancer, reculer.